Vous allez maintenant arriver au cinquième point, d'accord Où il est important, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, pour vous sensibiliser à ça, de ne pas créer votre société avant que vous ayez vérifié ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce modèle d'affaires. D'accord Nous, euh, le, le premier projet qu'on a mis en place avec mes, mes, mes, quatre, mes quatre collègues à euh, Incuballiance, c'est un gros projet d'infrastructure tél, télécom. Euh, on n'a pas pu le mettre en œuvre parce que notre client qui nous avait fait une, une lettre d'intention, Eutelsat qui est un gros opérateur euh, européen, a revendu en fait une partie de ses activités à un Américain qui s'appelait EcoStar, et, et euh, qui était intéressé par l'idée mais qui disait pas avant un an et demi. On n'avait pas créé de société, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore mis les fonds, on était simplement en approche projet. Et heureusement, parce que ça nous a permis effectivement de limiter l'impact, parce que la société devait être créée avec un capital de 100 000 euros, donc on était 4 personnes, donc 20 000 par personne, c'est un impact. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a mis 20 000 et que finalement on n'a plus, plus de projet parce que euh, vous avez un client qui s'est engagé et qui part et que c'était le seul client Et ben ça, crée des, ça peut créer des... Nous, on a réussi finalement à aller au maximum de, de, de, de l'opération et, et, et finalement on ben, s'apercevoir que le projet qui était, à mon avis, un projet assez, assez génial, mais... Vous voyez, euh, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du client. Euh, donc voilà, on n'a pas créé cette société et on a bien fait, d'accord Parce que ça aurait amené des complications supplémentaires. Donc, en fait, ne créez pas votre société avant d'avoir euh, validé votre, votre modèle économique. Pourquoi Parce que vous risquez en fait de brûler du cash. prends un exemple, euh, si vous avez déjà créé une société, vous le savez, hein, euh, ça prend du temps, ça prend du temps pour faire les statuts, euh, pour passer du temps avec les banques, euh, euh, aller voir des amis pour collecter les fonds, vous devez pitcher, vous devez euh, avoir des prêts personnels. Et, et, et une fois que vous avez créé ça, ben vous avez des impôts, il faut payer les taxes, il faut payer tout ça, et vous brûlez du cash. Ça ne sert à rien, d'accord Parce que l'entreprise, elle sert quand vous êtes en mode exécution. Une fois que vous avez un client qui a été validé, d'accord, qui dit ah, « je veux absolument l'acheter, moi je suis prêt à vous faire un chèque de 100 000 euros », là vous avez besoin de votre société. Tant que vous êtes dans la phase de, de, de, de, de recherche, de validation de business ce model, c'est à mon avis pas la peine, et c'est même pas la peine, en fait, d'engager de, euh, des fonds perdus. Et en fait, cette exécution, ben, elle, elle, elle, elle suit le processus de recherche qu'on a vu précédemment. d'accord Et en fait, c'est votre société, la structuration que vous allez mettre en place, qui va vous permettre d'exécuter, en fait, le résultat de votre, de votre, de votre recherche. Et là, vous serez en mesure d'exécuter, d'organiser, de structurer. Hein, on verra ce qu'on appelle le « scale-up hein, ». On verra tout à l'heure qu'effectivement, euh, il y a le « search-up », le « start-up » et le « scale-up hein, ». Et le « scale-up », c'est la manière de se structurer pour pouvoir, pour pouvoir opérer proprement avec un, euh, avec un client. Et là, derrière, vous pouvez créer votre société, vous pouvez structurer pour être en mesure de délivrer en fait, ce sur quoi vous vous êtes engagé auprès du client. Donc, en conclusion, d'accord, pensez, en termes de start que un business plan, c'est très bien, généralement, un business plan, un roadmap, et en fait, un business plan, la manière dont il est pensé, ben généralement, il ne, il, ne, il ne résiste pas, d'accord, au premier contact client, d'accord, parce qu'il n'a pas été, justement, validé par ce système d'itération progressive qu'on va voir avec l'approche d'une start-up et avec le, le modèle. Donc, Pensez au business model. Pensez au business model, c'est cinq, neuf blocs pardon, qui sont capitaux dans la manière dont vous vous allez créer votre valeur, délivrer votre valeur et capturer cette valeur, c'est-à-dire transformer la valeur en monnaie, euh, en, en, en, en, en argent qui va rentrer dans vos poches. Le troisième point, d'accord, c'est prenez du prenez du temps, d'accord. Pensez à des alternatives sur la même base du business model, mais avec d'autres possibilités, d'accord. Et en fait N'oubliez pas que votre business model, avant d'aller voir le client, c'est simplement des hypothèses. Donc vous devez valider ces hypothèses, vous devez valider ces hypothèses et montrer que, euh, que effectivement, vous, euh, pardon, euh, vous allez pouvoir euh, transformer ces hypothèses en, en une preuve, qui est souvent la vente preuve. Et puis le cinquième point, c'est ne, euh, ne créez pas votre, votre société avant d'avoir validé. D'accord, votre business model. Et la validation du business model étant souvent concrétisée par une première vente.